Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Lauriane de la chaîne Marathon des langues. Alors dans cette vidéo, on va parler d'accent et euh, plus précisément, je vais vous donner une astuce qui m'a été donnée par, qui m'a été partagée par une amie que j'ai rencontrée en voyage pour avoir un très très bon accent. Et ce même si vous êtes francophone, parce que vous savez qu on part à l'étranger, souvent on nous capte dès la première seconde, rien qu'en disant "hello". Hello, hello, on sait qu'on est français, on a généralement un très très mauvais accent. Donc je vais vous partager sa méthode pour, Ouh, je suis soufflée, pour avoir un très très bon accent. On se retrouve juste après les jingle. Alors juste avant de vous partager, Alors je vous partage aussi le paysage en même temps, juste avant de vous partager cette astuce, j'ai bois sportif, je suis fatiguée. Je, euh, je vous rappelle que vous pouvez décharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien. C'est un kit qui vous permettra, euh, de savoir comment apprendre, comment bien démarrer avec l'apprentissage des langues. Alors, on va partir là-bas. Alors, cette astuce, c'est quoi? C'est que, alors, en fait, cette amie, elle est, elle est française, elle est francophone. Et, comme je vous disais souvent quand on voyage, on rencontre, ben, plein de, plein de, plein d'étrangers, plein de personnes différentes, de différents horizons. Et le truc, c'est que nous, les Français, généralement, on nous capte en deux 2 en deux secondes, parce que rien que en disant bonjour, donc le fameux hello, <rire> eh bien, on sait qu'on est Français parce que, ben, malheureusement, on n'a pas assez pratiqué à l'école, on n'a pas assez activé euh, cette mâchoire, et on ne sait pas comment euh, prononcer tout simplement. Et donc, comme vous me posiez souvent cette question, eh bien, je vais vous partager cette astuce et j'ai trouvé ça hyper smart de sa part. Euh, alors, cette astuce, c'est quoi C'est qu'en fait, alors déjà, il faut prendre en considération que c'est une nana qui aime la musique, qui aime, euh, qui fait de la guitare, qui est musicienne, qui adore chanter. Et donc, elle, sa méthode, en plus, je vous partage sa propre méthode, c'est qu'elle a appris, elle apprend les langues en chanson. C'est à dire qu'elle va pas s'acheter des bouquins, elle va pas s'acheter des, euh, des bouquins de grammaire et étudier comme ça à la maison pendant des heures, le truc bien rébarbatif. Eh bien ce qu'elle fait c'est qu'elle prend des chansons qui lui plaît et euh, je vais descendre par ici, elle prend des chansons qui lui plaît et elle essaie de, euh, de chanter, enfin elle chante, <rire> euh, en même temps que, euh, que la chanson et elle écoute euh, plusieurs fois, hop je vous montre un peu la mer derrière. Elle écoute plusieurs fois la chanson, elle, pr elle prête vraiment attention à comment sont euh, dit les mots, comment sont dit les phrases et elle chante à répétition comme ça et comme elle prend du plaisir dans ce qu'elle fait et bien du coup c'est juste une partie de plaisir d'apprendre les langues et Donc ça c'est sa méthode. Euh, je, personnellement, j'ai jamais essayé parce que je suis pas forcément une bonne chanteuse ou une bonne musicienne, euh, loin loin de là. Mais euh, pourquoi pas Il faudrait, il faudrait, il faudrait essayer. Donc si vous aimez euh, bien la musique, vous aimez chanter, vous avez envie de prendre du plaisir dans votre apprentissage et que euh, vous voulez améliorer votre prononciation, eh bien vous pouvez tester cette astuce. Donc si vous avez aimé cette vidéo en mode un petit peu euh, je vais dire aventurière, bon c'est pas fou non plus mais bon c'est l'une des premières que je fais en marchant, j'ai un peu de mal à faire deux choses à la fois et bien je vous invite à liker à partager cette vidéo, à me mettre en commentaire juste en dessous si c'est une méthode que vous voulez tester euh, si vous voulez, si vous l'avez déjà testé si ça a fonctionné pour vous, qu'est-ce que vous en pensez et donc euh, je vous dis ciao, à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao les amis, bye bye